Salut salut, ici c'est Rex Potam et bienvenue dans cet épisode numéro 16 de Compotam euh, où nous continuons de travailler sur le concerto pour piano numéro 1, euh, troisième mouvement. Alors déjà si tu veux t'abonner, si tu veux activer la cloche euh, pour ne pas louper le prochain épisode, n'hésite pas. Tu peux aussi me laisser un commentaire et euh, mettre un petit pouce bleu, enfin le pouce en l'air hein, euh, sur YouTube. Euh, ça m'aide euh, beaucoup. Voilà, merci, et suite à ces formalités, on peut commencer l'épisode. Euh, alors, on s'est quitté la dernière fois sur un tout petit épisode où je faisais un gros erratum euh, sur le deuxième euh, couplet du troisième mouvement, puisque c'est un rondo, c'est-à-dire une alternance d'un refrain qui est euh, une mélodie qui revient régulièrement, et de couplets qui sont à chaque fois des mélodies différentes. Euh, avec euh, entre guillemets le même ADN c'est à dire euh, bon il faut quand même une certaine unité au morceau mais euh, voilà avec des, des approches différentes et donc le deuxième refrain j'étais parti sur une grille de blues euh, si tu regardes deux épisodes avant donc le 14 j'étais allé un peu de traviole et j'avais rectifié ça euh, par un erratum dans l'épisode dernier qui était du coup très court parce que j'avais besoin de me ressourcer un petit peu, je voulais juste faire cet eratome pour pas laisser euh, comme ça des choses euh, un peu moches en l'air. Ceci étant fait, j'ai continué un petit peu. Il euh, y a une partie que.. Je vais garder pour un tout petit peu plus tard que je ne vais pas te présenter. En fait, c'est une partie euh, reprise du refrain et réutilisation de thèmes. Si tu regardes à nouveau l'épisode 12, tu verras les thèmes qui ont été abordés. Et ben j'ai réutilisé un certain nombre de ces thèmes et euh, je suis passé par euh, une, une modulation en si en mineur et du coup bah, là on est en si mineur et c'est un, un moment euh, un peu euh, un peu débridé c'est-à-dire que euh, euh, la musique continue, continue, continue sans trop reprendre son souffle et là on a besoin de se poser à nouveau et d'arriver sur un Couplet, enfin bon, ce que j'ai fait en fait, c'est ni couplet ni refrain, c'est un peu une espèce de pont, une espèce d'alternance, euh, variation sur le refrain. Je te ferai ça à écouter dans un des prochains épisodes, mais euh, là je garde un petit peu la surprise. Et là ce que je voudrais travailler, c'est un troisième vrai couplet, qui va permettre de euh, bah, reposer un petit peu l'oreille avant de, de finir le le mouvement et le concerto. Euh, d'une façon que je ne sais pas du tout encore comment ça va se faire euh, certainement un peu débridé encore une fois il va falloir laisser un peu euh, au piano euh, euh, lâcher les chevaux <rire> là on va essayer d'arriver sur une partie un peu plus retenue hein, et comme on avait vu dans les épisodes précédents sur un couplet donc qui sont euh, dans, ce, dans cet état d'esprit un petit peu euh, plus euh, calme euh, alors j'ai écrit euh... alors l'idée c'est de reprendre un petit peu la même, le même principe que ce qu'on a fait dans le deuxième couplet, une grille euh... et on va retrouver un petit peu entre guillemets le même ADN c'est à dire un même genre de mélodie le même genre de choses avec une grille donc bien posée mais en l'occurrence pas une grille de blues je suis parti d'un tonnette parce que l'idée qui est sous-jacente c'est aussi de revenir en euh, mi mineur qui est donc la tonalité du morceau euh, le tonnets je suis parti de ça euh, voilà je sais pas si on le voit bien on verra c'est celui en vert euh, donc ré pourquoi je parle de ré oui bah oui pardon parce que euh, en fait je suis pas tout à fait en mi mineur en si mineur je suis passé de si mineur à ré euh, bon bref, donc du coup en fait je suis en Ré Et le but c'est d'arriver en Mi en mi mineur Donc quelque chose pas simple hein, Parce que c'est des tons qui sont pas voisins du tout euh, Ils sont voisins sur le piano Parce que c'est la touche d'à côté Mais du coup musicalement ils sont pas voisins du tout euh... Bon ils sont pas très éloignés quand même hein. On passe de deux dièse à un seul dièse Ça, ça va, ça se gère Mais je voulais pas faire quelque chose de trop direct non plus Donc Ré, Fa dièse, La mineur, Ré mineur c'est l'idée que j'ai. Et euh, j'ai enrichi un peu la chose en cherchant sur des accords euh, avec des notes communes et des choses. Et j'arrive à une grille un tout petit peu plus soutenue. Et comme je vais la faire deux fois de suite... Euh, ben voilà. Euh, juste ici. Un petit souci, c'est pas lisible, pardon. Je fais ça rapidement, voilà. Alors, euh, c'est une grille en 16 mesures. Donc 3 fois 4 mesures. Euh, la première série de 4, on part de Ré, on passe en Ré mineur, puis en Do dièse 7. C'est un peu osé, mais le Do dièse 7 me permet d'arriver sur le Fa dièse sans, sans trop de catastrophe. Ensuite Fa dièse, Fa dièse 7, Ré... Euh, pardon, Mi mi 7. Euh, là, c'est une, un petit, une petite réminiscence un petit peu de ce qu'on a pu faire avec la grille de blues, histoire de brouiller un tout petit peu les pistes. Ensuite, on passe en La mineur... Le La mineur suivi d'un La, Sus2, donc euh, en soutien, Sustain2, c'est-à-dire, c'est pas ni mineur ni majeur, mais en fait, t'as le La, sa seconde et sa quinte, euh, qui me permet d'arriver euh, sur toujours un, un accord basé en La, mais en fait, qui n'est pas du tout un La, c'est un si 7 avec le l'A7 euh, en bas, à la basse. Et donc le 67 7 qui me permet d'arriver en mi mineur, qui est l'objectif. Sauf que, comme j'ai une reprise, là, mi mineur, on repart sur un La7 qui me permet de, bam, revenir sur le ré. Un peu à l'arrache. Mais ça peut être marrant. C'est un peu un petit, un petit défi, là, que je me mets, euh, d'arriver à construire quelque chose là-dessus. On va voir le cheminement que ça prend. Alors après, on reprend la même chose. Les douze premières mesures sont identiques. Hein Donc Ré, do, do dièse, 7, puis Fa dièse, Fa dièse 7, Mi, Mi 7. La mineur La sus 2 et Si 7. Ensuite, je fais une, une espèce de cadence évité ici en passant par le Do. Ensuite, La majeur Si 7. Donc, C'est-à-dire un euh, de 4ème degré, de 5ème degré, qui me permet d'arriver en Mi. Mineur. Euh, ce qui est intéressant, peut-être... Oui. Euh, le La, je vais peut-être le faire mineur. Histoire de commencer à préparer le, le Mi 7 réel. Ouais, C'est une bonne idée, ça. Je vais faire un La mineur, plutôt. Euh, Puisqu'en Mi mineur, il n'y a plus de Do. Euh, enfin, le Do est naturel. Et ça correspond à ce qui se passe avant, où là j'ai fait une grosse erreur. C'est bien Mi, c'est bien Do et pas Do dièse. Voilà l'idée. On écoute un petit peu ça déjà, juste. Donc c'est la basse, hein. C'est uniquement la basse. Et on va construire une mélodie là-dessus. Enfin déjà la partie de piano et puis les différentes voix. En utilisant peut-être un petit peu quelque chose de similaire de ce que j'avais fait dans, dans la partie blues. Pas sûr. Je vais essayer de mélanger un peu premier et deuxième couplet, pas mouvement, couplet, donc de ce troisième mouvement, pour obtenir quelque chose qui soit un petit peu, euh, un petit peu intéressant et qui me permette après d'achever le, le mouvement euh, de façon intéressante. Donc déjà la première, la première des contraintes, c'était de revenir en mi mineur et je pense que ça, ça va être bon. Donc on part de ré. Donc là, je suis parti sur une main gauche qui est assez proche de ce que j'ai fait dans le deuxième couplet, donc dans le mouvement bluesé. Oui, alors là, tu vois, là, il y a des fautes. J'oublie un peu trop. Ça c'est le problème de notre en fait, c'est que t'as pas l'armature qui est rappelée à gauche. Donc des fois tu sais plus où t'en es. Euh, le dos est bien dièse à la clé, donc j'ai pas besoin de préciser quoi que ce soit. Désolé hein, je recoupe hein, mais c'est parce que vraiment là ça me ça m'embête un peu. Ok, euh, reprenons et on verra pour le... Euh, non, remarque c'est une reprise. Donc, je vais le faire tout de suite. Voilà, c'était ça que j'ai corrigé. Pas besoin de... Voilà, reprenons. Pardon. Donc Ré. Ré mineur. Do dièse 7. Fa dièse. 7. La mineure qu'on entend ici, voilà. C'est la main gauche donc il euh, n'y a pas toujours la tierce, donc des fois on n'entend pas c'est majeur ou mineurs, mais c'est pas grave. Je résous pas toujours le septième. Hein. La petite erreur, pardon. Donc je reprends sur le la mineur. Euh... Voilà. Alors ici, est-ce qu'on n'est pas surpris par ce do Si, on est surpris par ce do, ce qui est tout à fait logique. Mais il a été préparé déjà dès ici, alors il faudra voir ce qu'on met à la main droite pour conserver une belle préparation ici, sachant que sur le sus2 il apparaîtra pas du tout. Voilà, et normalement on devrait ici être bien ancré en mi mineur. voilà Donc on va construire une mélodie là-dessus. Euh, donc l'idée c'était de repartir à la fois de ce qui est dans euh, le premier mouvement, donc, le premier couplet, pardon, encore une fois. Ce genre de choses. C'est sur 8 mesures, et puis euh, deuxième couplet ici qui était déjà compris, construit à partir du premier thème. Donc, ça peut être intéressant de partir de celui-là et de encore faire une extension pour passer à 16, euh, 16 mesures. Donc, on est passé de 8 à 12 et de 12 à 16. C'est intéressant ça comme. Ok, bon. Je vais partir de ça, sachant que ça c'est complètement faux. Hein euh, pour beaucoup, beaucoup de raisons. Déjà parce que c'est pas la bonne tonalité. <rire> Et parce que c'est pas la même grille. Alors déjà on est en Ré. Donc, je peux déjà bêtement le baisser d'un ton. Euh, voilà. Ré, Fa, La, Do si je mets une septième. Euh, je n'ai pas forcément envie de ça. Peut-être faire juste ça pour l'instant. Ah j'ai pas fait grand chose hein. Donc on passe de Ré majeur à Ré mineur. Sauf que ici ça se voit pas. Ben bêtement parce que, euh, parce qu'il n'y a pas le phare, <rire> euh, qu'est-ce que je peux faire pour l'avoir, est-ce que je peux pas remonter sur la tonique, et du coup ici on l'aurait, tac, et puis ici il faut instaurer le do dièse, donc une descente un peu moins conjointe, Wow, <rire> intéressant. Euh... Ouais, sauf que là, il fonctionne plus. Ok. Bon, ok, d'accord. On va faire non plus une descente conjointe, mais une descente sur le sur la triade de ré mineur, ce qui nous permet de forcer un petit peu. La, la, la tonalité alors ici do, se, do dièse 7 do dièse mi dièse sol dièse si euh, sachant que j'ai déjà la septième à la base alors attention à ça c'est peut-être pas c'est peut-être pas judicieux euh, tac mi dièse donc je vais pas le mettre bécart derrière alors, quand on écoute juste ça Il y a des accents un petit peu orientaux là, qui viennent se mettre là au milieu. Hein, après le blues qui est parti dans le Far West. Euh, nous voici euh, ailleurs. <rire> pourquoi pas, mais pourquoi. Un petit air de pentatonique là quelque part, je ne sais pas. <rire> Quoi ça me fait ça Allez, je le garde, on va voir. <rire> Par contre, moi j'ai envie d'audier 7 d'avoir la tonique, euh, enfin la, non pardon, la septième, qui va se résoudre donc sur euh, fa dièse, a dièse, do dièse, tac Parce que là, celle-là elle m'embête parce que je suis obligé de la résoudre et j'ai pas envie de la résoudre <rire> euh, Donc faut pas que j'ai un mouvement obligé là euh... Alors, on est bien d'accord que si on le fait là, par symétrie, on le fait ici aussi. En fait, ce que je... Non, je vais pas... Non, pardon, j'allais dire une bêtise. J'allais dire j'enlève et je recopie, sauf que les quatre dernières mesures sont différentes. Je vais pas faire ce travail-là. Alors, fa dièse. Fa dièse, fa dièse, fa dièse. Euh... La dièse ou dièse Là, ce sol dièse euh, on est toujours en fa dièse donc peut-être je peux juste me dire que euh, on va le garder puisque la phrase ça, ça rappelle ça rappelle un peu les, le motif rythmique du début euh, du début donc ça peut fonctionner et fa dièse euh, pourquoi j'ai ce bécard là je n'en sais rien euh... et donc fa dièse 7 qui me ramène en mi. Non, qui me ramène pas. C'est pas une septième de dominante. Enfin, c'est une septième de dominante, mais elle n'a pas le rôle de dominante. Donc, euh, je peux pas résoudre n'importe nawak comme ça. Euh... Puis, je suis pas sûr de pouvoir résoudre. En fait. et je m'étais fait la réflexion là quand j'ai construit cette grille, c'est que fa dièse fa dièse 7 suivi de e e 7, enfin mi mi 7 pardon en français, c'est on a une marge d'un ton là. Donc l'idée c'est de, de construire, donc du coup là je suis dans le bon, euh, de construire la même chose. En fait je pourrais presque prendre les deux mesures là et les copier coller un ton en dessous. Je vais faire ça je vais faire ça, et par contre, je garde les deux... Euh, les, ...les arpèges, là, pour plus tard. Donc, du coup, l'idée, c'est ça. Sauf que, bien entendu, c'est pas juste. Euh, ça, c'est pas faux. Un 2 dièse. Et mi 7. Par contre, du coup, le la... Et le Pardon, le Fa et Bécart. Euh, et je pense... Non, lui, il reste... C'est un Do majeur, un Mi majeur. Donc le Do est bien dièse. Euh, je me tâte. Le Do pourrait être naturel. Faudrait que je le change à la basse aussi. Mais c'est... le dos il est bécard. Donc encore une fois, ici aussi. Donc du coup ça nous donne quoi Ça fait une petite marche. Ouais, bah oui, sauf qu'ici ça frotte, hein, on est bien d'accord, donc ça peut pas être exactement la même chose, parce que j'ai décidé que c'était une marche, soit. Sauf que c'est valable. Euh, comment dire euh, Harmoniquement, c'est vrai. C'est une marche descendante, sauf que tu vois, la main gauche n'a pas du tout la même tronche, la même allure. Et autant ici ça a bien fonctionné, autant ici on a un affreux frottement entre le dos et le cil si, là hein, qui n'est pas du tout joli. Donc ce sera légère variation sur la chose, j'ai bien envie de faire ça, simplement. Sauf que là il y a un problème là. Il est resté dièse. Ouais, c'est pas pas gênant. Alors on reprend depuis fa dièse. Alors ici même constat que ici, hein, il faut il c'est pas assez conjoint et du coup ça le saut est un peu juste. Est-ce que le sol est dièse ici Je pense que oui. Je pense que oui quand même. Bon, euh, oui, non, les arpèges vont pas du tout. Hein. Mais, euh, mais, mais, mais, mais, euh faut voir si j'arrive à continuer à harmoniser ça, ou si je me plante complètement et qu'il va falloir tout réécrire, parce que ça c'est une possibilité encore. À mon oreille c'est un peu étrange, mais, mais, mais, mais, mais, on va, on va bien voir la mineure. Alors, sauf que, bon, on est bien d'accord que si je fais bêtement deux fois la même chose, c'est juste moche. Euh... Pourquoi ça a marché Parce que c'est quoi ce Mi Oui, c'est le Fa qui n'est pas bon. Voilà. Euh... Donc, du coup, celui-là... notre il le fait tout seul hein, quand tu changes... Mais euh, musicalement, c'est pas juste. <rire> il faut le préciser, il faut le remettre, ce, ce BK. Je vais reprendre le même pattern, hein, encore une fois. Et on est en là. La sus 2, donc bah, je vais peut-être presque l'anticiper. Sauf que du coup, pas trop. Je vais inverser ce pattern-là et je vais le coller voilà la sus 2 donc c'est pas un la mineur c'est un la sus 2 donc c'est à dire la sol n'importe quoi la si mi <rire> c'est où voilà. la si mi donc s'il y a un si, il n'y a pas de dos, C'est à le tort un petit peu ce truc, mais bon. Voilà. Celui-là, il marche pas. semble bien qu'il y avait un souci, voilà. Alors du coup, là, bien entendu, cette mesure-là est complètement fausse. Donc là, c'est un Si7. Si, Ré dièse, Fa dièse, La. On va revenir sur le Si, tout simplement. Si, Ré dièse, Fa dièse, du ton écriture. oui parce que j'ai réutilisé le fameux ah sauf qu'il est décalé d'un cran Hein, c'était le fameux, pas du tout fameux mais euh, dans mes deux couplets il y a quelque chose qui revient en fin de couplet qui est cette euh, cette rythmique un peu étrange, do non, pas d'eau, c'est pas de la rythmique ça. Noir suivi de deux noirs pointés. Donc ça, je veux récupérer, mais, mais le truc, c'est que le couplet est plus long. Le couplet est plus long. Donc euh, du coup, c'est pas encore le moment d'utiliser cette rythmique-là. Qu'à cela ne tienne, on va pas utiliser cette rythmique-là. Euh, sauf ici, peut-être en rappel, je peux la conserver. Mais ici, je vais mettre bêtement, hein, euh, tac. Voilà. Une rythmique simple... et mi mineur, c'est quoi ce si dièse, n'importe quoi, euh... voilà, euh, mi mineur, mi mineur, mi mineur, Si si si, c'est Rediess, je vais pour voir. Écoutons donc ça pour voir. ça va pas mmh. euh, donc du coup ça non plus un hein. la7 Euh, seul, du coup ce qui l'oblige à résoudre ce qui est assez intéressant Si ça m'embête, c'est euh, ces rond là, elles sont tristounes. Sans aller chercher des grands rythmes, on va essayer quand même. Donc euh là, pardon. ça euh, Non j'ai dit la 226 m'embête Oui il n'y a, a rien à faire ça c'est moche C'est hors sujet J'ai mis tellement de dièses qu'on se retrouve Vraiment loin loin loin loin loin euh... Je vais enlever le seul dièse Est-ce que ça peut suffire Oui ok ça fait un saut d'une seconde augmentée et donc, tout de suite, ça, c'est euh, très typé. Mais c'est pas forcément gênant. Ça, c'est à cause du do dièse 7. Le do dièse 7 est censé te faire arriver sur le fa dièse. Parce que contrairement à ce que je disais tout à l'heure, si, do dièse 7, c'est bien la dominante de fa dièse. Alors, pourquoi ça marche pas Si, si, si, j'ai rien dit. Cette montée, elle marche très bien. Voilà, le Si qui se résout sur le, do, le dos, ça, ça marche. Ce qui ne marchait pas, c'était cette montée-là. Donc, effectivement, ici, je peux le remettre. Hein, le, le Sol, il est bien bécart. Je me demande euh, si je garde ce la dièse, en fait. Est ce qui nous emmène vraiment loin, loin, loin Je me demande si je ne veux pas faire du coup, c'est un fa dièse euh, avec une quinte diminuée. Hein. Non, non, non, non, oula, oula, oula, oula, stop <rire> du là là donc c'est un fa dièse mineur c'est peut-être bêtement un fa dièse mineur qu'il faut mettre là ouais c'est peut-être un fa dièse mineur donc du coup euh, avec une septième mineur Et du, coup, et du coup, le mi, lui, il est mineur. Et mineur 7, pareil. Et je pense qu'on va se retirer beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de soucis avec ça. Donc du coup on a les deux mesures là, et ensuite les deux mesures là qui sont censées être relativement symétriques, une montée conjointe, une tenue, alors là j'ai une note qui saute mais parce que le si sur le dos ça, ça ne marchait juste pas, euh, là j'ai deux notes étrangères quand même, tu me diras j'avais les mêmes ici hein. Et là, j'ai changé en mettant deux. deux croches au lieu du noir, et ça se peut se faire aussi. Ce qui permet d'introduire euh, l'arpège qui suit d'une manière pas trop moche. Bon, du coup, alors, fa dièse euh, mineur, fa dièse 7, mi mineur, mi mineur mi, 7. Et du coup, quelque part, on a presque déjà réussi... Notre... Tu vois, quoi, le tonnette, ça fait pas tout. Hein. Euh, on a presque réussi à passer euh, de... Dans la nouvelle tonalité juste euh, à ceci près que euh, à ceci près que j'ai décidé que non <rire> euh, mais en fait là on y est hein, ça marche plutôt bien et puis mon s'il n'est pas content avec ça et eh ben et eh ben, c'est pas grave parce que moi je suis content avec ça euh, pourquoi pourquoi Parce que j'ai introduit des divergences par rapport au tonnet. J'avais introduit des septièmes de dominante, qui faisaient que, mais du coup... Ça ne marchait pas bien, mais... Fa dièse mineur, il est là en dessous. Mi mineur. Je passe de Fa dièse mineur à Mi mineur. Oui, parce que je le, je le fais fonctionner comme une marche. Donc c'est pas une... C'est pas une transposition, c'est... enfin c'est pas une... Oh, je trouve plus mes mots ce soir. C'est pas un fonctionnement normal, enfin c'est c'est autre chose. Mais ça marche. Je... tant pis pour les mots. <rire> Ceux qui me comprennent peuvent me laisser un commentaire et me dire ce que j'ai voulu dire. Ou alors, si jamais peut-être au montage, si je retrouve mes mots, je dirai. Bref Je prends tout. Sauf que les quatre dernières mesures sont différentes. <coughs> des vais petits frottements là, quand même. Et ici, ça change. À partir d'ici, les quatre dernières mesures sont pas bonnes parce que c'est pas la même grille. Euh, là, c'est vraiment la grille qui va nous faire la transition définitive en mi mineur. Donc, on part sur son. Alors, en fait, on a commence. On commence par une cadence brisée, une cadence évitée. Donc, on passe de, de la cinquième de, domina... de la corde dominante, de l'accord de dominante. De cinquième de dominante en 6 six, sixième degré. Donc DO. Pour après faire un bon 4, 5, 1. <rire> voilà, donc, euh, petite cadence évité ici, donc DO. L'écart. Pas grand chose à faire, hein, tu vois. Juste ici, euh, là, devrait résoudre sur le sol. Donc je le mettrai peut-être à la deuxième voie, mais là pour le moment je ne peux pas avoir ça, donc je vais mettre un si, ce qui va me permettre en plus de faire une petite montée, plutôt conjointe. Là on est bien, et euh, là on va résoudre, et on va continuer à être monté, là on a un sol, on va mettre un la, puisque nous sommes en la mineur, n'est-ce pas Suivi d'un mi, sol, Là, si... Si, 7. Et mis dans toute sa splendeur... On verra ce qui se passe à la fin, parce qu'il y aura peut-être une transition à prévoir pour, euh, pour la suite, pour arriver au refrain final. On est à combien 43 minutes. Bon. Écoutons ça. C'est un peu étrange, c'est un peu poussif. On verra avec la deuxième voix ou. Si on aura peut-être des choses à revoir. finir là les dernières mesures sont assez satisfaisantes euh, celles qui ne le sont pas c'est euh, avant la reprise ici c'est pas super satisfaisant Euh, parce que j'ai fait une erreur Le, mi, le Ré, pardon, n'est certainement pas dièse euh, Le Mi mineur n'est pas encore assez affirmé Pour qu'on puisse avoir sa sensible comme ça Tain. Et j'ai presque envie d'avoir son Fa ici pour finir la phrase. Et du coup relancer. Ça, ça marche bien. Ok. Donc du coup, ça, ça fonctionne. Eh ben c'est bien. Euh, on a une première voix. Euh, et l'heure a bien tourné, donc je vais m'arrêter là. Euh, de toute façon, tu vas voir, c'est quelque chose de relativement classique. La deuxième fois, vois, je vais partir sur le même modèle de ce que j'ai fait euh, sur les couplets précédents. Euh, et je pense que pour l'accompagnement la, de violon, enfin de corde, je prendrais quelque chose de similaire à ce que j'ai fait dans le, dans le blues avec une partie en pids, parce que c'est assez agréable. Ça donne quelque chose d'assez rythmé. Suivi d'une reprise en, à l'archet. Pour donner un peu de moelleux. Euh, un soliste parmi les bois, je ne sais pas lequel. À moins que j'ai envie de changer d'avis et de me dire, tiens, ce serait peut-être l'occasion d'introduire un soliste, genre un premier violon. Je ne sais pas. Comme ce que j'avais fait dans mon premier concerto pour orgue. Hein, dans le troisième mouvement, on s'était retrouvé avec le premier violon qui, qui, qui était parti en soliste. C'était assez intéressant. Ça peut être une idée. Bon, en tout ça, en tout cas, je pense que je le ferai en off, sauf si j'ai vraiment quelque chose d'intéressant à raconter. Mais là, j'ai l'impression que je vais prendre des techniques classiques de ce que je fais d'habitude. Donc, je vais pas faire un énième 17, 18, 19 compotable sur la même chose. Donc je pense que euh, à moins de d'un éclair de génie, je vais compléter ça et puis faire les derniers refrains et la coda et te présenter le tout. Euh, voilà. Donc je. du coup finalement je m'en sors pas trop mal. Bon c'est un premier brouillon hein, comme d'habitude. Hein, c'est ce que j'ai toujours. Il y aura certainement encore des révisions, mais euh, ça commence à tenir à peu près la route. J'ai eu un peu peur à un moment, euh, une petite baisse de tension, mais finalement c'est pas trop mal. Et on va voir comment on aboutit à ça, et donc je te dis à la prochaine fois euh, pour, euh, à moins d'une surprise, le la présentation du morceau finalisé. Voilà, et n'oublie pas, hein, tout comme toujours, hein, si tu as des suggestions ou des commentaires, et eh ben c'est là pour ça, tu peux euh, me laisser un commentaire en dessous, et me laisser un pouce et t'abonner, et à bientôt, ciao ciao